Bonjour, euh, Donc, nous sommes la société Academic Software, une société euh, d'origine belge, une EdTech qui a été euh, euh, fondée en 2014 et qui a imaginé avec les établissements de l'ESR une plateforme intelligente et innovante euh, qui permet de favoriser euh, le BIOLD. Euh, donc l'idée, c'est de pouvoir distribuer à travers cette plateforme euh, l'ensemble des licences en fait à tous les utilisateurs, euh, quels qu'ils soient, donc que ce soit les étudiants, que ce soit le personnel enseignant ou alors le personnel administratif, et ensuite d'être capable aussi de euh, déployer les ressources euh, de plein de manières différentes. Donc euh, on propose à la fois des solutions en fait pour une installation directement sur la la machine des utilisateurs comme des solutions virtuelles en fait, mais on va utiliser, euh, je dirais, le cloud de manière euh, intelligente euh, en essayant de faire attention en fait au coût que ça va générer pour les établissements de l'ESR et euh, à l'expérience utilisateur. Alors pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui euh, Les assises du CIR c'est un moment qui est clé en fait pour toute tech actuellement. Euh, nous on est implanté en France que depuis 2020, donc c'est vraiment un moment qui est extraordinaire pour pouvoir euh, se présenter en. Fait, euh, à tous les DSI de l'ESR euh, et euh, de pouvoir euh, ben, créer des, euh, des liens. Les Assises du CIR c'est euh, pour toute société EdTech euh, qui propose des solutions euh, logicielles un moment qui est vraiment incontournable en fait. Euh, pourquoi Parce qu'il y a l'ensemble des décideurs qui se trouvent ici. Donc euh, nous en plus, on s'implante est, on est, on en France que depuis 2020, donc c'est vraiment un moment qui est privilégié pour pouvoir présenter nos solutions et puis commencer à construire en fait des relations de manière peut-être un peu in informelle euh, autour de, voilà, de, de moments qu'on partage dans la convivialité. Donc, les points positifs qu'on retient du Csir pour nous, bah, c'est la première fois qu'on vient. donc Je dirais déjà le fait qu'on a un contact direct avec les prospects et des contacts avec lesquels on parle toute l'année. Dans un contexte qui est vraiment particulier, qui sort du cadre des salons classiques euh, et la possibilité d'avoir des discussions qui sont plus ouvertes, qui sont plus franches, plus direct avec des gens qui ont plus de temps à nous accorder euh, et un contenu aussi qui est, qui est de bonne qualité donc c'est un ensemble c'est un ensemble de points positifs qu'on va retenir cette année alors un petit mot pour les organisateurs déjà un grand merci de nous avoir accueillis cette année de faire de nous un partenaire du CIR c'est la première fois qu'on vient on est super content d'être là euh, l'organisation est top le contenu des conférences on a trouvé ça vraiment bien euh, on est évidemment euh, ravi d'être là et on a envie de revenir l'année prochaine avec des goodies qui seront encore en meilleure qualité on a on a fait des promesses et on les tiendra si on est là l'année prochaine. Et encore merci.